Bonjour, je suis Thierry sautoir J'ai été capitaine du 15 de France et aujourd'hui je suis entrepreneur. Ce qui m'a donné envie de jouer au rugby, c'est tout d'abord le souhait d'être avec, avec mes amis. l'envie envie de, de partager des, des moments ensemble et, et d'avancer collectivement. C'est un sport qui m'a donné confiance en moi et qui m'a construit. Lorsque j'ai arrêté ma carrière, la Société Générale a continué à m'accompagner. Aujourd'hui, j'ai une société d'investissement qui m'accompagne des, des startups dans, dans leur développement commercial notamment. Je peux bénéficier des, des, des conseils des différents experts que la Société Générale a à son sein. Nous avons ensuite fait évoluer notre, notre relation en mettant en place le projet de terrain favorable. Et aujourd'hui, je suis administrateur de la fondation Société Générale. C'est une relation qui dure depuis plus de 10 ans. Ça montre la confiance et l'investissement dans le long terme que peut faire la Société Générale avec ses partenaires.